Aujourd'hui, euh, on, on a eu un accueil vers 8h30 et on a les derniers enfants qui arrivent vers 9h30. Euh, par la suite, euh, on a commencé euh, à les installer en activité euh, chacun de leur côté. Donc euh, au début, ils sont calmes, dessins, euh, livres, jeux de société. Et après, on est sorti dehors et euh, du coup, on a fait un jeu extérieur tous ensemble repas à midi et ensuite euh, on leur laisse un temps calme de 1 h et demie et euh, cet après-midi on est parti euh, du coup au château du P pour euh, l'activité extérieure euh, de la grille.